J'aime un bon Cabernet Franc de Loire, un beau Chinon, je m'éclate quoi. C'est un petit peu comme avec les femmes, quand on a 20 ans, on aime les gros seins, et puis ensuite ça s'affine normalement. Ouais. Aujourd'hui en présence de Maxime Logerot, dans un contexte évidemment qui n'est pas commun. Vous avez reconnu qu'on n'est pas dans mon bureau à Rome, on n'est pas non plus dans l'appartement parisien dans lequel j'ai tourné le, le live, le deuxième live de l'année 2018, celui sur les questions personnelles. Non, on est totalement hors contexte aujourd'hui, alors justement parce qu'on est hors contexte, on va contextualiser un tout petit peu, ceux qui détestent ça, hein, les bourrins qui veulent tout de suite euh, l'extrait le, euh, sec, ben, ils n'ont qu'à sauter les premières minutes, puis s'ils sont pas contents, euh, bon, c'est ce qu'on leur dit, voilà, donc vidéo sur le vin, c'est un sujet que je voulais aborder, que je voulais traiter depuis très longtemps, l'opportunité ne s'en se, ne présentait pas. Et là, voilà, un petit trou dans l'emploi du temps, dans l'agenda. Euh, 48 heures à tuer, euh, Nancy est à moins de 2 heures de Paris en TGV. Et je savais, parce que tu me l'avais dit, alors qu'on s'est rencontrés dans un autre contexte totalement différent, que ouais, je vais maintenant développer, tu m'avais dit que tu étais caviste, ou en tout cas que tu étais professionnel du secteur. Alors plutôt que de vous parler de vin tout seul chez moi à Rome, sur mon bureau, avec mon langage de néophyte, me trouver plus pertinent de profiter de la présence d'un des membres du réseau, du cercle homme d'influence. Hein. Comment s'est connu Maxime euh, Stéphane, alors si je ne fais pas d'erreur, on s'est rencontrés euh, l'année dernière à l'occasion euh, de la campagne présidentielle, des élections présidentielles et euh, j'étais venu vers toi puisque tu avais euh, communiqué à propos de François Lino sur ton mur Facebook et il se trouve qu'à l'époque j'étais un membre important de l'UPR parce que j'étais un petit peu dans le cercle rapproché du président euh, je me suis même retrouvé comme porte-parole officiel pendant la campagne présidentielle et donc je t'avais sollicité à ce moment-là pour essayer de te présenter François Asselineau, te rapprocher des, des sphères dirigeantes du parti et puis euh, euh, voir comment tes compétences pourraient être mises à notre service pour la campagne présidentielle. Oui alors euh, c'est drôle que tu parles le mur Facebook parce qu'en fait ça a été un petit peu le mur des... ça s'est fini un peu en mur des lamentations cette histoire UPR, alors c'est pas le sujet Mur des Lamentations est un peu exagéré, on va dire mur des désillusions des de mon côté. J'en ai déjà fait deux longues vidéos qui ont eu beaucoup de succès, euh, entre 50 et 100 000 vues chacune pour des vidéos politiques de 45 minutes à 1 heure, c'est quand même bien. Bref, nous sommes sortis de cette euh, galaxie, euh, UPR, euh, galaxie nébuleuse, constellation, vous appelez ça comme vous voulez, et nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est ta passion, ta compétence, ton expertise pour le vin, voilà. Tous les boulets et les bourrins qui voulaient sauter l'intro, c'est maintenant, maintenant, là, là, qu'il faut revenir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le vin exactement Et moi, je vais jouer le rôle du, de ce que j'appelle la brèle éclairée, le néophyte éclairé, c'est-à-dire, effectivement, euh, quelqu'un qui aime et qui a acquis des bases comme ça par l'expérience. Je mentrais légèrement parce que j'ai pris quelques cours. Mais bon, oublions ça, c'était à Sciences Po, j'étais jeune, euh, j'ai été au Club Onologie de Sciences Po. Euh, mais bref, oublions donc, je vais jouer le rôle de la Brelle éclairée, tu vas jouer le rôle de l'expert, et nous allons discuter pendant le temps que nous désirons, enfin, plutôt le temps que dure la batterie de la et caméra, le temps que dure le biceps euh, bien contracté de notre cadreuse Anne-Laure, à qui on passe le bonjour. Bonjour Anne-Laure. Euh, donc voilà, tout le temps qu'on veut, de façon un petit peu informelle, euh, j'ai envie qu'on arrive à approcher cet, cet, cet, cet univers où les Français ne, dont les Français ne savent plus rien. On, est, on, est, on, porte la, on porte bas la flamme de l'eunophilie à l'échelle mondiale. On, quand on vient, enfin, je, je viens en France tous les mois, j'y habité quand même pendant 35 ans. Les Français ne savent plus rien du vin. Enfin. Il, y a un peu cette, il y a une anecdote qui illustre le fait que les Français ne connaissent plus très bien le vin, puisque même à la tête de l'État, ça s'est vérifié. On a eu, je crois, il y a deux ans, une rencontre entre François Hollande et Matteo Renzi, qui était donc dirigeant italien à l'époque, et euh, qui s'est fait fesser aux législatives exactement et Matteo Renzi a dit à François Hollande euh, tu sais François les vins italiens sont meilleurs que les tiens et François Hollande plutôt que, des vins, que de défendre les vins français sur leur aspect gustatif, les qualités de production et euh, la tradition française, le terroir et patrimoine François Hollande s'est trouvé tout penaud et a simplement réussi à répondre peut-être Matteo mais tu sais je vends les miens plus cher que les tiens et c'est exactement... Ah, je ne connaissais pas voilà. cette anecdote et c'est une anecdote véridique, c'est exactement la, la relation qu'on a un petit peu aujourd'hui avec les vins français qui bénéficient d'une bonne réputation et nous partons du principe que puisque les vins français ont une bonne réputation et que euh, le public français est censé connaître ces vins là eh bien, il est acquis que nous les connaissons et nous n'avons pas besoin d'approfondir euh, notre découverte des vins et d'apprendre à connaître ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas et euh, d'apprendre à connaître les conditions de production euh, et puis les, les circuits de vente euh, et, et voilà, en fait, tout, tout le milieu du vin qui est ignoré des Français qui partent du principe que de toute façon, ils le savent. Un peu mais, comme avec la gastronomie. Mais comme avec tout, hein, moi, qui habite, moi qui habite maintenant sur, sur deux pays, voire trois, avec l'Espagne, euh, c'est très dans l'ADN, dans, dans l'algorithme français, que de s'enorgueillir à titre personnel d'une réputation, d'une aura acquise à titre collective. C'est-à-dire qu'au titre de l'histoire de la France à travers les âges et depuis euh, les, les Carolingiens et Clovis et tout Guanti, hein, ce que notre ex-mentor raconte très bien dans ses très bonnes conférences, parce qu'il faut bien qu'il soit bon quelque part. Je prends toutes les critiques à mon compte. François, on te salue. Il, il il Maxime n'y est pour rien. François, si tu nous regardes, bon, on t'aime bien. Euh, donc. Le, le français a cette espèce de rapport un peu schizophrénique à son pays, qui est qu'il s'enorgueillit à titre personnel de réalisations dans lesquelles il n'est pour rien. Donc tu vois très bien, moi je vois beaucoup de français à Rome où j'habite, j'habite dans un quartier touristique, je croise également beaucoup de français dans mes déplacements et mes voyages, qui euh, comparent tout ce qu'ils voient à l'étranger avec un petit peu, comme on dit en Italie, la, la puzza sotto il naso, c'est-à-dire. Euh, le, le, le manteau on peut voilà, relever, un et peu orgueilleux comme ça, qui compare tout à leur, à leur, alors alors alors qu'en réalité ils s'enorgueillent enfin ils, ils n'ont rien fait à titre à titre personnel pour mériter cette euh, ce reste, ce ce, ce ce ce prurie, ce substrat de gloire passée, mais ils s'enorgueillissent de d'une espèce de démanation comme ça de de, de leur gloire passée, alors qu'en réalité complètement factuellement le français parle aucune langue. Euh, la soi-disant gastronomie, quand tu vois le niveau moyen d'un garçon et d'une fille française de 30 ans, ils savent rien faire à part une omelette. Et encore, savent, le français ne sait plus cuisiner, la génération YZ. Y, hein. ne sait pas cuisiner, n'y connaît euh, rien, alors, il n'est plus du tout unophil euh, et ne sait, ne sait même pas la différence entre, entre deux régions de vin. Bah, tu peux même élargir aux alcools de façon générale. Hein. Oui, oui, donc, euh, pardon, je t'ai coupé, mais ça va arriver souvent, pour ceux qui ne sont pas habitués à nos interviews, c'est un, un dialogue informel. Si vous voulez de, des interviews scolaires, eh ben, vous n'avez qu'à à, à l'école. Donc, euh, on est d'accord sur euh, le niveau de merde, en fait, des, du, du français en œnophilie et, et du coup, comment est-ce qu'un est qu professionnel arrive encore à leur parler vin, à leur faire aimer le vin Alors, en fait, le, le phénomène est double. C'est qu'effectivement, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de français... Enfin, la majorité des, Françaises, des Français et Françaises euh, ne connaissaient pas bien le vin, souffraient de cette méconnaissance, mais par contre étaient dans une démarche de, de reprise en main à ce niveau-là et voulaient apprendre à euh, bah, connaître le vin, à déguster du vin, à choisir un vin. Moi-même, je donne régulièrement des cours d'onologie, euh, je suis de plus en plus sollicité dans cet exercice et euh, effectivement les, les Français sont à l'écoute maintenant des des techniques pour choisir un vin, des méthodes de base qui leur permettent de ne pas se tromper lorsqu'ils sont au supermarché, qu'ils sont invités chez quelqu'un ou qu'ils qu reçoivent chez eux pour ne pas servir ce qu'ils aiment appeler la, la picate de la picrate quoi, Il, pour ne pas se tromper. Alors c'est vrai que moi je suis caviste donc mon rôle en tant que caviste c'est d'opérer avec mes collègues à une première sélection des vins. On a des vins qui nous parviennent chaque semaine et très régulièrement on sort des salons où on va visiter des vignerons et a force de dégustation, on sélectionne une cuvée chez un vigneron, deux chez un autre, trois chez un autre, et puis on constitue une base qui nous permet de, de couvrir à peu près tous les terroirs de France et de proposer à, à tous nos clients des vins qui correspondent à leur demande. Et, alors, le vin, c'est soit on va chercher un moment, un moment de plaisir gustatif, si on va chercher des notes un petit peu euh, poivrées, des notes de mur, euh, des notes euh, de fraises dans le vin, là, à ce moment-là, moi je peux guider en disant, bah oui, si vous aimez la fraise, euh, partez plus sur tes petits types de vins. Si vous aimez un petit peu le côté poivré, en fin de, de bouche, allez sur un attends, pinot de attends, 10. attends, Alors attends, on va commencer à jouer. On va ouais. commencer à jouer parce qu'ils ne sont pas là pour nous écouter, ils sont là pour jouer avec nous. Moi, je vous l'ai dit, je suis la brelle vaguement éclairée. Est-ce que j'ai tort ou raison en te disant. Donc si tu me demandes de la fraise, je vais plutôt t'envoyer vers quelque chose comme du Côte du Rhône, du Syrah. Le ou la Syrah Il y a des gens qui disent le des gens qui disent là. Moi, j'ai l'habitude de dire la. Bon, la Syrah. C'est une Syrah quand on veut... Et, et, et, et si tu je me demandes du poivre, que... je vais t'envoyer plutôt vers du Cabernet Franc. Oui, exactement. Yes Tout à fait juste. Et plutôt que le Cabernet Franc, tu peux encore, si tu aimes ce côté poivré, partir sur un Pinot de Nice. On l'appelle... C'est un petit cépage de la Loire aussi, qui donne des vins qui sont très clairs et qui ont un côté très poivré sur la fin de bouche. Ça y est, est on très a très déjà agard. prononcé des mots qui ne sont, dont la définition n'est déjà pas très clair pour beaucoup de Français. Ouais, Donc, tu as dit cépage. Tu as dit petit cépage, ouais. on, a, on a mélangé ça avec des régions, et tu as parlé de, de notes gustatives. Là, pour toi c'est l'évidence, peut-être pour euh, Anne-Laure également, pour moi euh, vaguement, Oui, enfin pour moi oui, c'est évident, c'est assez simple, déjà on a perdu 50% des gens. Ah, on va C'est quoi le rapport entre une région, un cépage et un goût Comment ça fonctionne C'est quoi la matrice que Comment tu expliques ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, dont les parents n'y connaissent rien, et à qui on ne l'a jamais expliqué Alors, en été, les Français savent ce qu'est un cépage. Euh, du moins, se figurent ce, figure, ce qu'est un cépage. Ils en, connaissent. Ils en connaissent au moins deux. Ils connaissent au moins le pinot noir pour le rouge et au moins le chardonnay pour le blanc. Tu es, es un peu utopique, hein, utopiste. <rire> Je pense que beaucoup de gens ne sont pas foutus de citer ces deux-là. mais <rire> enfin, Sur ceux avec lesquels j'en discute, en tout cas, c'est au moins les deux-là qui reviennent. Alors, le cépage, c'est quoi C'est une variété de raisins. On, quand vous vous rendez dans un supermarché et que vous allez sur le rayon des fruits vous voyez qu'on vous, vous vend des raisins blancs, des raisins rouges on vous indique pas la variété du raisin qui est vendu et vous pouvez vous figurer si vous ne connaissez pas les conditions de production du vin qu'à partir des raisins qui sont dans cette barquette là on peut très facilement euh, faire du vin et que ce sont ces raisins qui sont utilisés de façon commune pour la production de tous les vins sur le terroir français et tous les vins même à l'international là il y a une erreur d'analyse c'est que euh, le raisin a plusieurs variétés disponibles, au lieu du mot variété, moi j'utilise le mot cépage, qui est le, cépage, qui est le, le mot euh, qui correspond dans, dans mon métier. Et en fait, quand nous parlons de chardonnay, quand nous parlons de sauvignon, quand nous parlons de pinot noir, de syrah, comme tu l'évoquais à l'instant, ou de cabernet franc, chacun de ces mots renvoie à un cépage, un type de raisin. Et chaque type de raisin a son utilisation pour produire soit des vins blancs, soit des vins rouges, soit quelquefois euh, constitué une part majoritaire ou minoritaire dans un de ces deux types de vins. Ouais. Et même dans le rosé aussi. Hein. Ok. Alors, pour simplifier, à quelqu'un qui s'est toujours demandé ce que c'était qu'un cépage et qui finalement, euh, bah, faute de faute de réponse claire, euh, laissait un petit peu ça dans l'ombre et dans le flou, le cépage, c'est la marque du raisin, c'est la race du raisin, c'est juste le nom. Du raisin. Tout à fait. Déjà, là, on a, on a éclairé 30 ou 40% de nos téléspectateurs, je suis surtout les plus jeunes, je suis absolument sûr qu'ils ne savaient pas ce que c'était que le cépage. Alors, en commentaires, qu'ils vont nous laisser ci-dessous, on dirait dire mais pas du tout, tu te moques de nous, Ni, ni, ni on savait, on savait. C'est ce ouais. qui est indiqué quand Mon vous oeil. achetez une bouteille à 3 euros et que c'est inscrit simplement chardonnay au Merlot sur l'étiquette. C'est le nom du cépage. Voilà. Et ça c'est une bouteille qu'il faut que vous arrêtiez d'acheter d'ailleurs. On y reviendra tout à l'heure. On a, on, a mais... on a le temps, c'est une vidéo longue. On a le temps. Voilà. Enfin, euh, Elle sera longue, on va faire des pauses pour le bras de, de la cadreur parce que je sens d'ici ah. que euh, <rire> ça commence à faire des chatouilles. Alors, le cépage c'est la race, la marque du raisin, son nom, son, euh, comment il s'appelle Tout à fait. Bref. Ce n'est pas l'appellation, ce n'est pas la région. Donne-nous des exemples de ces pages les plus courants que les gens peuvent reconnaître quand ils les voient sur les bouteilles ou quand ils doivent en discuter avec leur serveur dans une cave ou au restaurant. Euh, par exemple, j'évoquais le cas du Pinot Noir. On a derrière nous deux verres de vin. Ah, qu'on Il... n'a pas goûté d'ailleurs. Voilà, on n'a pas goûté. On va les goûter en direct avec vous. Chin, avec modération. Un homme d'influence. Chin, alors. Pour une, là... route, une cadreuse qui, qui boit. C'est pas comme Pravina. Là nous avons euh, un Pinot noir d'Alsace, tu parlais tout à l'heure de cépage et de région, nous avons les deux paramètres qui se croisent, le cépage c'est le Pinot noir, Pinot noir que vous pouvez retrouver dans plusieurs régions différentes et, et dont le goût va varier en fonction de la région. Donc la région dans laquelle on retrouve de façon la plus commune c'est euh, la Bourgogne, le français va avoir l'habitude de boire du Pinot Noir de Bourgogne, oui. mais en fonction de sa localisation géographique, peut aussi être amené à boire des Pinot Noirs euh, d'Alsace, Ou nous, sur Nancy, on peut également euh, aller vers... Le Pinot Noir de les... Bourgogne, c'est un peu du jus de raisin. Enfin, C'est un, un peu blend. S'il n'est bah, si pas assemblé, et à moins qu'il vienne d'un terrain vraiment particulier, il manque un peu de, il un peu de complexité quand même. Hein. Bah, c'est ce qui peut donner les plus grands vins français, comme des vins qui vont être très... Euh, euh, très simple en fait. Celui hein. qui est abordable par, le, par, euh, par tout un chacun, euh, généralement on n'est pas émerveillé par un simple Pinot Noir de Bourgogne à 10 euros la bouteille. C'est vrai, oui, c'est juste. Mais par contre, si vous allez sur des, des grands crus de Bourgogne, là vous allez avoir cet émerveillement. Donc c'est un, un cépage qui effectivement permet une grande variété de goût et euh, une grande variété de qualité dans le vin. C'est ce que j'apprécie avec le Pinot Noir. Vous avez compris Maxime une marque, une race de raisin, un cépage de raisin, pousse dans plusieurs régions. Tout à fait. C'est pas un quadrillage avec... Euh, à 100 mètres près, on plante l'un ou on plante l'autre. Néanmoins, même si un cépage peut pousser dans plusieurs régions, il y a évidemment des régions qui s'y prêtent plus ou moins. Tu, tu, tu, tu cultives pas des citrons en Angleterre. Tu cultives pas des ananas en Russie. Tu cultives pas des... des... Des, euh, voilà. il, y a, il y a des régions quand même qui se prêtent à certains, à certains cépages bien bah, sûr. On va retrouver les pinots plus dans le centre nord-est de la France bah, Bien que ce soit l'avantage du pinot nord, c'est également que c'est un cépage résistant C'est pour ça que nous le trouvons dans beaucoup de pays à l'international Et que nous le trouvons dans quand même beaucoup de terroirs en France Puisque tu peux aussi déguster des pinots nord du Languedoc euh, Sur des terroirs qui sont un petit peu plus chauds Alors tiens petite subtilité puisqu'une une amie en Italie m'a fait cette remarque un peu conne Oh, pardon, je parle trop franchement. Un peu... Euh, ouais, un peu conne. Euh, qui était... Euh, elle, me, elle me demandait de goûter un... Salut Evelyne, si tu nous regardes. Evelyne, t'es pas conne, j'ai dit que c'était ta remarque qui était un petit peu conne, c'est bon, ça peut t'arriver une fois de temps en temps. Euh, tu connais Evelyne de mon Cougar Club Oui. Bon, voilà, c'est celle-ci. Dont tu parlais encore voilà. récemment, tout à fait. Elle, on était dans un bar à vin en bas de chez moi, à Rome, où je vais souvent, qui s'appelle le Gochetto, je, je que, que je te recommande, et elle me disait de lui faire goûter un bon... Vin italien rouge. Je lui choisis un pinot noir de l'Alto Adige, qui mm -hmm. est cette région euh, très très nord, frontière avec la, la Suisse, et elle me dit non, italien. Je lui dis bah, il est italien. Elle me dit mais non, c'est du pinot noir, c'est français. Voilà. Donc je, je prendrai volontairement cet exemple pour que tu nous rappelles un peu qu'une race de raisin, un cépage, il peut pousser à l'étranger et que ça reste quand même du vin du pays local. Tout à fait. Un pinot noir d'Afrique du Sud. C'est pas un vin français, c'est un vin d'Afrique du Sud, tout à fait. sauf que le nom du raisin est français. Si toi tu es né en Chine, tu seras quand même Maxime, tu ne seras pas Ding Dong. Voilà. voilà. La, la variété du cépage euh, reste la même. Par contre, effectivement, le terroir sur lequel il est cultivé euh, peut changer. Le pays dans lequel il est cultivé peut changer aussi. Moi, j'ai eu récemment l'occasion de goûter des Pinots Noirs de Slovénie, par exemple. C'est absolument merveilleux, euh, mais, euh, mais c'est peu commun avec les Pinots Noirs que nous avons en France. Pour autant, c'est du Pinot Noir. Donc là, c'est le terroir. En fait, c'est tout. Tout le côté merveilleux du vin, c'est qu'à partir du, de la même race de raisin, on peut trouver euh, une, euh, une palette gustative qui change totalement en fonction du, du pays, en fonction du terroir, en fonction de la méthode de vinification, en fonction de l'assemblage, si euh, vous mettez euh, euh, du fût de chêne ou non, sur ce genre de choses, donc c'est vraiment euh, là, un alcool on, très intéressant. On devient un tout petit peu technique tout sachant technique, que cette peu. vidéo s'adresse à des, à, des, à, des, à des néophytes. Continuons avant de faire une pause pour le bras de la cadreuse. Continuons notre liste de cépages les plus courants, c'est-à-dire les, les noms de cépages que, que tout un chacun va entendre, voir euh, le plus souvent et essayons d'y associer un, un, un goût simple. Alors, on parlait de Pinot Noir à l'instant, donc le Pinot Noir ça va être un cépage qui va donner des vins qui vont être très ronds avec ce côté très, très fruité et notamment les fruits rouges dont on parlait tout à l'heure. Est-ce euh, que je dis une, une énorme connerie si je dis euh, Pinot Noir fraise par exemple Non non, ça, bon. fait parti, ça fait partie du panel euh, de goût qui est offert par le Pinot Noir. Donc Léo. Léo, je dis Léo parce que ça va être notre exemple de Néophyte, Pinot Noir, fraise. D'accord Tu vas t'en souvenir Léo bon, Voilà, bien. si une jeune femme dit à Léo, je souhaite boire en ta compagnie un vin rouge léger et j'aime le fruit rouge, Léo dirige-toi vers le Pinot Noir. Tu par... comprends Léo Par contre, si elle te dit je veux quelque chose de puissant avec beaucoup de fruits noirs, bon bah là tu, tu, f... tu fuis le... <rire> voilà. <rire> Euh, oui, parce qu'on euh, se les échange, en fait. euh, D'accord. on a des côtes, je plaisante Anne-Laure, je crois qu'elle s'énerve, elle va trembler. Euh... Euh, et après, donc, on peut également évoquer les grands cépages, pour le blanc, si on doit citer un pour le grand cépage français. Finissons que... les rouges, finissons Alors, les rouges. Si, si tu veux continuer, continuer sur le, le rouge, scolaire. oui bien sûr. Pinot, fraise, haute cépage de rouge. Haute cépage de rouge, bah, qu'on connaît bien, on peut aller sur euh, on peut aller sur le Merlot. Allez, si le on, Merlot, Le merlot, merlot. globalement où et quel goût on lui associe Le merlot, c'est le cépage que vous allez retrouver dans les vins du Bordelais. Quand vous allez dans le Bordelais, vous prenez toujours des merlots. Alors, ils ne sont peut-être pas 100% merlots, puisqu'on peut mélanger les cépages. En Ça, on y reviendra après. Assembler. Ça s'appelle un assemblage, mais le merlot est présent dans la plupart des vins de Bordeaux. Et le merlot est un cépage également qui va offrir un petit peu plus de puissance et on va rester sur, c'est un cépage équilibré, on va rester avec du fruit rouge, on peut avoir un petit peu de notes de fruits noirs, et un petit peu de notes également épicées poivré comme nous l'évoquions tout à l'heure. Donc ça c'est un cépage que je qualifierais d'assez polyvalent. Alors Léo, euh, qu'est-ce qu'on lui dit à Léo euh... bah, Léo on lui dit, s'il est en présence d'une femme qui a un myrtille. petit peu... Voilà, on, peut, on, peut, on peut partir sur myrtille, cassis, c'est-à-dire sur ces... Voilà, sur ces fruits noirs qui peuvent offrir un côté un petit peu bois en bouche, un peu cassant, un petit peu épicé. Euh, mais ce qu'on peut dire à Léo surtout, c'est si tu es en présence d'une femme qui souhaite, ou d'un ami, euh, parce qu'on n'est pas toujours obligé de il boire du vin rouge uniquement avec une femme. Ah non mais il se cherche il se, Voilà. Bah alors, enfin, Léo, Léo, ça vaut pour les deux. Si tu es en présence de quelqu'un, euh, d'un individu non genré qui souhaite euh, consommer <rire> du vin, du vin <rire> un petit peu plus puissant, et avec des notes de fruits noirs légères, eh bien Léo, tu peux aller sur du Merlot. Très bien. Ben voilà, c'est très bien. Déjà, là, on a appris, je suis sûr, ils vont dire qu'ils savent tout, qu'ils savaient tout, mais moi, je suis sûr que c'est faux, on leur apprend des choses. Ils suis ravi. ravis. Si Pinot, a... fraise, ou fruits ouais. rouges. Fruits euh... rouges, de manière générale. Merlot, fruits noirs, un peu plus épicés. Voilà, c'est ça, Allez, mais on garde 4, une base de fruits rouges. 3-4 autres cépages français, et on, on continue ce jeu d'association un peu crétin, un peu, crétin un, peu, un peu simple, mais qui déjà euh, fait faire des connexions aux gens. Tu parlais de Syrah tout à l'heure. Troisième cépage que nous pouvons citer. Moi je l'aime pas. Donc déjà ne m'en envoyez pas parce que vous pouvez m'envoyer des souvent des bouteilles d'ailleurs. Vous me transformez en alcoolique parce que j'ai souvent en bas des vidéos mon adresse de boîte postale et vous m'envoyez des cadeaux, des BD, des t-shirts à porter, euh, des bouteilles, etc. Si vous m'envoyez des bouteilles, pas de Syrah, j'aime pas ça. Donc pas de Vallée du Rhône pour sauf, Stéphane. Sauf non. Alors j'ai eu une bonne surprise. François m'a offert pour mon anniversaire un, très, une très bonne Sierra de Stéphane Augier. C'était l'exception, mais sinon plutôt les autres, pieds, les autres okay. euh, cépages. Donc la Sierra, le cépage que Stéphane n'aime pas, ah. on va la retrouver dans la vallée du Rhône de manière majoritaire. Euh, on va la retrouver dans des appellations. On n'a pas évoqué le terme d'appellation euh, ensemble. L'appellation, c'est euh, le terroir qui accueille le cépage. Donc c'est un, un terroir qui est défini géographiquement et qui dépend d'un cahier des charges très précis dans la manière de produire le vin et dans la manière de le composer. Donc là dans ce cas pratique, la sierra est un cépage que nous allons retrouver dans des appellations de la vallée du Rhône, terroir global et un terroir qui accueille donc d'autres plus petits terroirs que sont les appellations et nous allons le retrouver dans euh, l'appellation Croz Hermitage par exemple ou Saint Joseph. Donc voilà. une marque de raisin sur un endroit très précis, délimité, avec un petit pointillé écrit par terre. J'exagère pour me faire comprendre, mm -hmm. parce que tu sais, ils ne sont pas tous intelligents. La plupart, oui, mais enfin, il y en a quand même. Euh, bon, ça, ils n'ont pas l'eau à tous les étages. Donc un cépage sur un sur un périmètre très délimité égale une appellation. Tout à fait. Donne des exemples d'appellations comme ça, que tout, le, que tout le monde entend sans trop savoir. Euh, bah, les appellations euh, connues, euh, c'est, euh, on parlait tout à l'heure de Pinot Noir. Bah là, nous, nous sommes sur un Pinot Noir d'Alsace. Ça, c'est une appellation, Alsace. Euh, on peut également aller euh, sur, quand on parlait de Pinot Noir, sur des appellations de Bourgogne, type euh, Haute-Côte-de-Beaune, type Pommard. Quand on parlait de Merlot tout à l'heure, on peut évoquer toutes les appellations euh, de, euh, du Bordelais, comme Saint-Emilion, par exemple, une appellation assez connue. On peut aller sur les Croix-Hermitage aussi avec Le la Saint Sierra. Saint-Emilion, voilà. ce pas que du Merlot. Non, ce n'est pas c que du, du Merlot. Du Merlot, Cabernet-Sauvignon Tout à fait, c'est une, -ce mettre... une appellation d'assemblage. Euh, bon. Alors Ça dépend, on n'est pas obligé de mettre Cabernet-Franc et Cabernet-Sauvignon. Euh, j'ai, euh, moi, je commercialise par exemple une bouteille de, de Saint-Emilion, euh, dans laquelle tu vas trouver 60% de Merlot et 40% de Cabernet Franc. Mais c'est une appellation avec laquelle tu peux faire des assemblages. Voilà. Donc les grandes appellations françaises, celles qu'on est habitué à trouver, c'est celles-ci. On peut également parler de Médoc, on peut parler de euh, sur des vins rouges. Après, on peut parler de, de Collioure, on peut parler. Euh, enfin, le nombre d'appellations est infini en fait en France. Hein. Donc. Je ne vais, vais pas toutes les citer, sinon on ne va pas s'en sortir. Allez, avant, avant notre première pause, si on finissait une euh, liste de cépages rouges, on a parlé du Merlot qui ressemble à un fruit rouge, du Pinot noir, qui contrairement à ce que son nom indique, parce que Pinot noir, ouais. ça ressemble à un fruit rouge, soyez attentifs. Merlot a des fruits plutôt noirs cassis, 6 mûres euh, Syrah, on est... Un, un petit peu plus de fruits rouges Également, tu ouais, as ce côté, pas, pas, pas, mais pas, les, pas les mêmes que le Pinot noir, ouais. tu as un côté un petit peu plus, euh, un petit peu plus mûr sur le, sur le fruit, mûr pas au sens, pas le, le fruit euh, mûr, mais en termes de maturité. Pas au sens, c'est un voilà. cougar. C'est ça, ça. <rire> un fruit qui a déjà un, un petit peu plus de maturité et un petit peu plus de, de puissance gustative. Moi, la Syrah me fait penser à un cassis jeune. Oui, on peut alors... C si on complète, ça va, ça va être ça. Et la, la Syrah ce côté aussi légèrement sirupeux en bouche, euh, ce côté un peu nectar aussi comment elle est réalisée, ça n'a pas la même texture. Là, c'est encore en autre volet, il ne faut pas qu soit, que nous soyons trop techniques, mais euh, effectivement, les cépages en plus de produire des, un type de goût peut également produire un type de texture, un, et, euh, et puis une visibilité, enfin, ce qu'on appelle une robe euh, différente sur, euh, sur le vin. Voilà, donc les, euh, des grands cépages de vin rouge, euh, ça va être euh, ces trois-là, entre autres, il y en a, a ah, d'autres. T'as oublié hein. mon préféré. Lequel cabernet Franc. Ah, Cabernet Franc. Ouais. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Qu'à l'étranger, ils mélangent, ils appellent ça du Cab ou du Cabernet. Ouais. Et comme nous, on est des Français, on est donc euh, la race des élus. On est le peuple, euh, on est le, on est le peuple des élus, mm -hmm. du vin en tout cas. Petite... Euh, on, fait, on finit la boucle. On finit la boucle avec le Cabernet Franc, donc, qui est un cépage que nous trouvons Majoritairement, enfin du moins, qui est beaucoup utilisé dans la Loire. Alors, je ne sais et pas si c'est en Italie également. Tout à fait. Euh, je ne sais pas si tu le consommes pour ce qui est du côté vin français dans la Loire ou si tu préfères un assemblage dans le Bordelais. En et... Italie, je le préfère pur. Euh, ouais. En France, je le préfère en assemblage. D'accord. Parce que en pur, en pureté, comme ils disent là-bas, il ne pouvait être ça. Ça va être plutôt euh, enfin, vers Saumur, vers. Saumur, sinon genre de photo. surtout en biodynamie, il peut gratter un peu quoi. C'est-à-dire, euh, on, on peut arriver à quelque chose de non seulement tannique, mais un peu. Alors, je te laisse responsable de tes propos voilà, sur la biodynamie. Étant donné biodynamie. que c'est ma spécialité. Non, j'ai je... rien contre la biodynamie. Je dis et Franc, pur, pas assemblé, Loire et biodynamie. Euh... Voilà. Bah, tu peux, en fait, c'est un cépage qui peut être quelquefois euh, complexe à la dégustation puisqu'il peut produire des notes un peu épicées, un peu boisées sur la fin, un peu poivrées, euh, qui, euh, qui peuvent déstabiliser. Est-ce que tu me permets de… alors, euh, pinot, fraise, euh, merlot, euh, mûr, euh, syrah, cassis, est-ce que tu me permets de, de finir la boucle en disant, voilà, le franc, est franc, c'est globalement le cépage qu'on n'aime pas au début et qu'on aime ensuite C'est très très rare quand on se fait le palais, de, de goûter quelque chose de très tannique, comme le Cabernet Franc, tannique, je simplifie tannique, c'est amer en fait, ouais. de dire « oh là là, c'est mon style de vin ». Non, en général, au début, ça ne passe pas et il faut développer son appétence pour l'amertume pour accéder au Cabernet Franc. Donc, c'est clairement pas un vin de débutant. Voilà, il y a un cycle de dégustation dans le vin, de découverte du vin. Vous en faites peut-être d'ailleurs l'expérience actuellement. On commence la plupart du temps par des... Euh, et je pense qu'on en terminera là avant de faire la première pause. mais On commence par des vins blancs qui vont être sucrés, ce qu'on appelle les moelleux ou les liquoreux. C'est ce que vous trouvez dans les soirées étudiantes. Quand vous commencez à, à prendre le vin, Bon, bah, on ramène toujours une bouteille de vin, donc ça va être du vin blanc sucré ou du moins des, des vins qui ont subi des avoues de sirop et des, des avouts de sucre pour que ça soit plus simple de les boire. Non mais c'est de la sangria, c'est voilà. du vin à truc. Ouais, mais en attendant, euh, c'est comme ça que c'est ça appelé. Euh, donc c'est le début, on commence par là, ensuite on va sur des vins blancs secs, on abordera le sujet du vin blanc je pense ensuite, on a le vin blanc sec et puis après on commence par des vins rouges légers, le Pinot Noir que nous sommes en train de déguster, et enfin on termine avec des vins rouges qui vont avoir un petit peu plus de puissance, de structure, de caractère, et là on peut aller vers la Syrah dont on parlait, on peut aller vers du Carignan, de la Grenache, c'est pour faire une liste un petit peu plus complète de, de nos cépages Donc, de français. Ce sont cépages qu'on n'a pas cité parce Tout à que fait. Bon, là on est quand même tenu. Hein. Voilà, on ne on veut pas, pas faire trop long non plus. Et puis également bah, le Cabernet Franc dont, dont nous venons, venons de parler, qui arrive au bout du cycle de découverte du vin. Voilà. Si vous aimez le Cabernet Franc seul, c'est que vous êtes vraiment en maturité au niveau du vin, euh, dans vos goûts. Voilà. Et il faut être capable de dire j'aime le cabernet franc déjà. Donc c'est que vous connaissez déjà le vin, les cépages, les terroirs avant de pouvoir dire j'aime un bon cabernet franc de Loire, un beau chinon, je m'éclate. quoi. C'est un petit peu comme avec les femmes, quand on a 20 ans on aime les gros seins, puis ensuite ça s'affine normalement. Ouais, là encore une fois je te laisse responsable, moi c'est pas forcément mon cas. J'ai 22 ans, déjà. Euh, voilà, j'ai 22 ans, tu vois, c'est ce ouais, ça. Stade. Bon allez, première pause. On fait une première pause. Et on se retrouve pour parler des blancs. A ah, tout de suite. Coupe. On va la mettre à charge un tout petit peu, pense. Ouais. je pense. À la porte, s'il n'y a, a, a, a pas de pied, tu vas te tu, tuer tu, tu le bras. Oh mon dieu Désolé de t'imposer ça. <rire> non, c'est d'accord. Mais c'est... Tu vois que j'avais... En fait, c'est pas le souci que j'avais avec la Loire, hein. C'est uniquement les ventes biodynamiques, là. Ouais, c'est pas les ventes biodynamiques, là. Me dites pas n'importe mmh. quoi Ouais, ouais c'est ça. Mon euh, mot, Loire... Cabernet Franc, Biodynamie, euh, bah, ça râle. Mais il m'a ramené ça, il m'a pas de problème à ça. C'est le problème.